Le monde accuse le régime algérien d'utiliser une rhétorique anti-française usée destinée à faire oublier l'impasse où ils ont conduit le pays. Ce lundi 4 octobre, le prestigieux quotidien Le Monde, et l'un des plus influents en France, a pondu un éditorial très critique à l'encontre du régime algérien dans le sillage de cette nouvelle crise politique qui oppose Paris à Alger. Ce lundi, Le Monde a souligné que les propos de Macron concernant le régime algérien sont justes. La vigueur de la réaction d'Alger, rappel de son ambassadeur en France et interdiction de survol aux avions militaires français, suggère qu'il a visé juste, a souligné ainsi l'éditorial du prestigieux quotidien Le Monde à propos des déclarations controversées d'Emmanuel Macron concernant le fonctionnement opaque et autoritaire du pouvoir algérien. Les responsables de l'appareil politico-militaire qui contrôle l'Algérie n'ont pas l'intention de se priver d'une rhétorique patriotique et anti-française usée jusqu'à la corde, destinée à faire oublier l'impasse où ils ont conduit le pays. Comme si la guerre d'Algérie ne devait jamais s'achever pour qu'ils puissent se maintenir au pouvoir. A souligné encore Le Monde dans son éditorial. Pour Le Monde, lorsque le président français a déclaré, que le système politico-militaire, algérien, s'est construit sur une rente mémorielle, et sur une histoire officielle totalement réécrite, qui repose sur une haine de la France il n'a fait qu'exprimer une évidence, d'ailleurs largement partagée au sein même de la société algérienne. Lié par l'histoire, par la géographie et par l'immigration, les deux pays ont besoin de réconcilier leur mémoire. Cela suppose que la France reconnaisse sa responsabilité dans les tragédies du passé. Cela exige aussi que la guerre terrible qui a légitimement permis à l'Algérie de conquérir l'indépendance cesse d'être manipulée, 60 ans plus tard, pour légitimer un régime politique, signe persiste encore à ce propos l'éditorial du quotidien Le Monde. Il est à rappeler enfin que c'est dans les colonnes de ce quotidien de référence en France que les propos virulents d'Emmanuel Macron sur le régime algérien ont été rapportés et révélés au grand public. Dans son édition du samedi 2 octobre, le quotidien Le Monde a révélé les propos tenus par Emmanuel Macron le 30 septembre dernier lors d'une réception organisée à l'Elysée au profit de 18 jeunes Français d'origine algérienne, binationaux et pour certains Algériens, pour échanger librement sur l'héritage de la guerre d'Algérie. À un moment de cette rencontre, une jeune franco-algérienne appelée Nour, qui a grandi à Alger, interpelle Emmanuel Macron en lui faisant savoir que la jeunesse algérienne n'a pas de haine envers la France. Emmanuel Macron lui répond sans embâge, « Je ne parle pas de la société algérienne dans ses profondeurs mais du système politico-militaire qui s'est construit sur ses trente mémoriels », a-t-il déclaré en se lançant par la suite dans une diatribe inédite contre le pouvoir algérien. On voit que le système algérien est fatigué, le Irak l'a fragilisé. J'ai un bon dialogue avec le président Tebboune, mais je vois qu'il est pris dans un système qui est très dur, a ah, encore ajouté le président français. C'est la première fois dans l'histoire des relations algéro-françaises qu'un jugement de valeur aussi dur et tranchant a été émis à l'encontre du régime algérien par un président français encore en exercice de...